ironie de l'histoire, euh, alors que depuis des années, on nous explique que le changement en matière d'énergie, ça va être l'irruption des énergies non carbonées, donc ces fameuses énergies renouvelables, et que, bien, bien évidemment, on va, les, on va laisser tomber les, les énergies fossiles, et la plus fossile de toutes étant le charbon au centre du terme puisque c'est la plus ancienne. Et elle était considérée jusqu'à présent comme la plus polluante. Vous allez voir que cette, cette appréciation sur le caractère polluant du charbon risque rapidement d'être modifiée.